Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo assez rapide qui va vous présenter un script qui s'appelle « Autosave ». Alors, qu'est-ce que c'est C'est simplement un script. Donc, je l'ai récupéré euh, au niveau de Wiki Unify, qui permet euh, en fait de sauvegarder à intervalles réguliers que vous allez pouvoir définir euh, votre projet, votre scène. Alors, ce qui peut être intéressant parce qu'on n'est pas à l'abri euh, bah, d'un crash ou euh, d'une coupure de courant, je ne sais quoi, ou une mauvaise manip et vous perdez vos modifications, ce qui est parfois énervant. Avec ce script, c'est plus possible. Donc, c'est assez intéressant. Je tenais à vous le présenter. Donc, je vais l'importer directement ici, euh, l'asset. Donc, j'importe l'asset. Vous pouvez voir qu'ici ça se compose tout simplement d'un script autosave et d'un dossier éditeur que je vais m'empresser d'importer. Vous pouvez voir que donc j'ai ce dossier éditeur. Pourquoi il est à mettre dans le dossier éditeur Parce que ce script utilise en fait modifie tout simplement ici l'interface et va permettre ici d'ajouter autosave que vous pouvez trouver là. Alors avant de vous montrer ça je vous lance très vite fait le script. Je vais pas l'expliquer mais vous pouvez voir que c'est un script assez complet. Vous pouvez aller voir un petit peu dedans. Ça, euh, ça utilise des guy-label, alors j'ai déjà fait une intro tout ça pour, euh, pour modifier, pour ajouter des choses comme ça, vous pouvez, j'ai fait un tuto pardon je dis une intro, mais vous allez trouver ça sur la chaîne YouTube, j'avais à l'époque fait euh, euh, un, un tuto sur le, les l'éditeur et ajouter des fonctions Unity enfin bref je vous laisse découvrir ça donc ce script ici il est assez long donc si vous voulez le récupérer, surtout allez sur la chaîne YouTube, le, le site internet pardon je vais y arriver, et je vous montre tout de suite qu -ce, de quoi ça, ça se compose, alors vous avez dans Windows ici tout simplement un petit menu autosave qui est apparu et vous pouvez voir que vous avez cette fenêtre qu'il faudra évidemment laisser ouverte et vous avez la possibilité ici de cliquer sur autosave qui va permettre d'activer en fait le script et ça va tout simplement sauvegarder ici à intervalle régulier donc on voit tous les minutes je peux évidemment modifier ce slider de 1 à 10 minutes et on peut voir qu'ici dans ma console j'ai un message parce que j'ai cloché ici show message et on peut voir que j'ai un message que en fait autosave a fait une sauvegarde de la scène à 2h14 12pm alors pendant qu'on discute une minute ça devrait passer assez vite on devrait en avoir d'autres alors euh, par contre évidemment il faut garder euh, le focus d'après ce que j'ai compris mais tout ça est modifiable donc cette fenêtre ici je vais pas la fermer je vais la laisser ici euh, et je vais laisser ici mon, mon projet ouvert et euh, normalement si je reviens parce que là on est donc 12 oui, donc ça devrait arriver le problème c'est que si je je change, ne je garde pas le, le focus au niveau d'Unity, il ne va pas me refaire une sauvegarde. Donc, il faut qu'il y ait le focus. Par contre, si j'y reviens, il le refera directement. Donc, c'est pas gênant. Alors, euh, tout ce script est de toute façon modifiable et euh, en plus améliorable, hein, évidemment. Mais dans son état, il fonctionne déjà très bien. Alors, je vais vous montrer pendant que ça, euh, comment ça, vous pouvez le récupérer ici. Donc, sur le site www.upln.fr, vous avez ici un, un tuto écrit. Euh, Autosave du projet Alors pourquoi euh, je vous parle de ça aussi Parce que vous bon évidemment vous avez ici le tuto Mais c'est pas bien compliqué je viens de vous le montrer Vous avez ici tout la, le script qui est, qui est récupérable Ici vous voyez que vous avez des petits tools Donc vous pouvez ici faire du copier-coller Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Et vous avez même ici la set à récupérer en téléchargement Donc c'est assez intéressant Donc allez au niveau du site pour récupérer tout ça J'en profite pour faire un petit point au niveau des forums. J'ai beaucoup encore de demandes sur en commentaire des vidéos et euh, que ce soit des demandes de problèmes pour adapter euh, un code que j'aurais fait ou un tuto par rapport à une situation de vos jeux. Donc, si vous avez des demandes à faire, passez par le forum vos demandes d'aide évidemment quand c'est du script et par rapport à un tuto et ici les demandes je dirais que c'est plus pour les demandes de tuto parce que j'ai beaucoup de demandes et qui sont encore dans, en commentaire YouTube et bah, je ne les vois plus trop passer je, je vous avoue que je ne regarde plus trop j'utilise plutôt le site pour répondre et communiquer avec vous c'est pour ça que ça a été fait c'est quand même beaucoup plus pratique on a une section de code comme vous avez pu le voir ici euh, qui permet en fait d'afficher du code C Sharp euh, ou, ou autre hein, et, euh, et de bien dissocier le message du code et c'est beaucoup plus facile de de répondre que en commentaire sur la chaîne youtube qui n'est pas adapté pour ça du tout donc maintenant si vous voulez euh, bah, poser des demandes de faire des demandes que ce soit à moi ou à d'autres utilisateurs de la communauté utilisez le site c'est fait pour ça vous aurez des réponses beaucoup plus rapides et peut-être multiples du coup je ne suis pas obligé forcément d'y répondre moi si quelqu'un a la solution il peut vous aider donc voilà pour ce qui est des forums donc euh, on va retourner un petit peu pour terminer pour voir ce qui s'est passé au niveau de unity donc ici autosave il est bien là alors 17h17 alors j'ai voilà j'ai récupéré le focus et ça m'a refait une, une sauvegarde donc évidemment je vais pas rester plus longtemps dessus mais on peut voir que de toute façon tous les minutes je vais avoir une sauvegarde évidemment là c'est peut-être un peu exagéré une minute faut peut-être passer le, le, le, le slider hein, un peu plus loin dix minutes me semble pas mal mais je pense que même c'est modifiable au niveau du code si vous voulez mettre même plus longtemps voilà donc moi je n'hésitez ben, pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît euh, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et euh, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye